Yo, c'est Tyros, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va. Bon, là, il est un petit peu tôt ce matin, je crois qu'il est 7h30. Va bien sortir un peu à la fraîche comme ça, ça fait du bien à la moto. Comme ça, elle est bien bien refroidie. Au voilà, aujourd'hui, on va parler d'une euh, future sortie qui va se faire vers 2020, fin 2023, début 2024. Ils ont annoncé en Honda, ça va être la révolution, le nouveau design donc, de la CB Miller. Alors, d'abord, on va placer les choses comme dans le futur. Alors, en fait, la CB Miller a été présentée avec ce nouveau design euh, comme la mienne d'ailleurs hein. c'est le même design hein. euh, style néo rétro en 2018 donc avec un moteur 4 cylindres en ligne de cube cm3 c'est une moto qui n'a pas vraiment évolué mis à part à partir de 2021 où ils l'ont équipé d'un TFT sinon c'est exactement la même moto le même moteur à quelques trucs près parce qu'il faut passer au Euro 5 ils l'ont gonflé un petit peu plus pour qu'elle puisse passer mais c'est exactement pareil elle n'a pas évolué en vraiment design, quelque peu, quelque peu, elle n'a pas plus d'options qu'avant, c'est exactement pareil, elle n'a pas de régulateur de vitesse, elle n'a pas de centralier MU6AX et tout ça, elle reste simplement sur un shifter open down et encore il est en option. embrayage euh, et limité, des modes moteur euh, ben voilà. et maintenant pour 2021-2022, elle a un écran TFT, contrairement à la mienne. Donc c'est vrai qu'ils avaient surpris à l'époque Honda en sortant un modèle, euh, comment dirais-je, euh, néo-rétro, parce qu'ils étaient dans une espèce de mouvance, comme, comme est ce que Kawasaki a continué, enfin, un espèce de style manga futuriste. Et d'un coup, ils ont un putain de 180 degrés, ils ont dit, allez, on sur du néo-rétro. c'est vrai que ça va étonner les gens, et ça va beaucoup plus. Moi, je vous donne mon avis personnel du goût. Moi, je suis un gros, gros fan des, des motos style rétro ou néo-rétro. C'est pour ça que la mienne, j'aime beaucoup... Euh euh, c'est une moto qui, euh, qui, qui me convient parfaitement à mes goûts, que j'apprécie énormément, euh, même si c'est vrai que j'aime aussi des designs comme la Kawasaki Z900, hein, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer des designs assez sobres et assez chics, voilà, j'aime pas trop les fantaisies dans les motos, c'est pas trop mon euh, ça et le deuxième type de moto comme vous savez ce que j'aime beaucoup beaucoup parce que je viens de la motocross hein, j'ai fait 15 ans, euh, 16 ans, 16 ans de motocross et d'enduro ce que j'aime beaucoup voilà c'est les styles comme la, la Yamaha TNV700 voilà style trail qui tire sur la motocross voilà ça c'est les deux styles que j'aime donc c'est vrai que le fait que là qu'ils fasse évoluer la cd millaire moi ça me fait peur je vous cache pas ça me fait peur parce qu'ils sont sur un design actuellement pour moi qui est un des plus beaux designs actuels de moto, que ce soit la mienne ou la CB linaire, c'est un des plus beaux designs qui soit. La moto, pour moi, est parfaite. Et par rapport à la concurrence, et par rapport aux étrons qui nous sortent, comme la Hornet, euh, surtout, pire que tout, la MT-07, la MT-09, même la MT-10, qui sont dégueulasses de l'avant, euh, quand je vois ça, je me dis, putain, il vaut mieux encore rester sur quelque chose de sobre que de, que de partir sur un truc comme ça. Donc, est-ce que, est, est que ça me fait peur Assez, assez. Parce que d'un côté, vous avez une moto qui est... Certes, qui, qui, qui, qui n'a pas cet effet waouh. Qui n'a pas cet effet où tu te dis putain merde. Elle sort, elle sort vraiment du tout. Mais d'un autre côté, elle est sobre. Là, ils ont commencé à donner les premières caractéristiques. Ils disent elle aura des ailerons. Donc, oui, ils vont lui coller des ailerons autant que la, que la BMW s 1000 Des Les grosses ailerons. C'est sympa, merci des grosses ailerons euh, bien bien aussi. des grosses ailerons bien sur les côtés comme la S-Miller bon <coughs> euh, déjà ça veut dire que le design il part sur du futuriste tu peux pas coller des gros ailerons comme ça sur une moto euh, de, de... néo-rétro comme la mienne ça serait une faute de goût monumentale ça serait dégueulasse, ça se verrait à 4km ça, ça ressemblerait à rien donc déjà voilà, on sent que leur truc c'est qu'ils quittent le néo-rétro alors ceux qui n'aimaient pas le néo-rétro réjouissez-vous. Pour des gens comme moi qui adorent le néo-rétro et le rétro, pour moi, c'est une catastrophe, je vous l'ai dit honnêtement. Parce que moi, les motos style manga, ça va un moment, après, euh, ça se démode énormément, ça se démode très très vite. Alors qu'une moto comme moi, c'est peut-être sobre, c'est peut-être euh, sans grande fantaisie, mais c'est une moto que même dans 15 ans, elle, perd, elle se démodera pas. Elle sera toujours aussi belle et elle plaira toujours autant. C'est ce ça la grande force des rétros, des néo-rétros, c'est que c'est des motos qui ne se démodent pas. Si vous aimez ce style-là, évidemment. Alors que des styles futuristes, putain, ça se démode à une vitesse et ça fait vraiment con quand ça prend de l'âge. Donc c'est des motos qui... C'est un peu comme une des certaines voitures. Vous voyez, certaines voitures, quand elles sortent, elles sont belles. Vous les voyez dans 5, 6 ans, 7 ans. Tu te dis, oh merde, elles sont plus terribles. Voilà, c'est ça le gros problème. Mais commence à me faire chier avec son truc-là. Je vais le doubler. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, voilà, elle va avoir des ailerons. Elle va avoir un amortisseur de côté euh, horizontalement. Vous savez, quand vous appelez ça, un amortisseur de côté, vous savez les Scramblers du Gati qu'ils ont cette espèce d'amortisseur qui est sur le côté horizontalement. Ou un peu comme la Vulcan S de Kawasaki. L'amortisseur voilà, qui sortira comme ça sur le côté horizontalement, sur le côté de la, de la, de la carrosserie. Ça aussi, on sent, voilà, on sent, vraiment, vraiment qu'il y a cette envie de faire du, du futuriste. Ils sont dans le futuriste, ils veulent, ils veulent partir dans le futuriste, ils veulent, ils veulent, ils, ils veulent quitter le néo-rétro. Voilà. ils veulent plus, ils veulent plus le néo-rétro, ils veulent plus ça. On sent que, voilà, comme pour dire, on, on tourne une page, on ne veut plus regarder leur ornette. Elle a complètement quitté le néo-rétro, complètement. Euh, leur leur, euh, leur euh, comme ça CB 1000R CB ça va être exactement pareil. Et vous allez voir que la mienne, là, celle que j'ai, la CB 650R, soit ils vont l'arrêter de la produire, ils vont dire non, non, c'est fini, on ne la produit plus, celle qui la remplacera, bah, ça sera la remette Ou tu veux la remettre ou tu n'auras pas de moto, intermédiaire, je parle de, de mid-size. Ou alors ils vont la, la, la, la, la changer complètement, ils vont la rendre futuriste Le, le néo-rétro, écoutez-moi bien, vous allez, voir, vous allez me dire putain, tu raison, le néo-rétro va disparaître de chez moi complètement le néo-rétro va disparaître de chez Honda. que ce soit la CB1000R la CB650R et même la Hornet tout sera futuriste la Hornet a déjà déjà que la, que la Hornet a montré le move et bien là, il montre la nouvelle direction Honda. ils abandonnent le néo-rétro voilà comme pour dire on l'a fait depuis 2018 on a fait du néo-rétro maintenant c'est fini pour nos néo-rétro voilà pour moi c'est une catastrophe hein. ça commence vraiment à faire chier ces modes à la con là, de trucs futuristes j'aime pas du tout ça fait, ça fait moto de jeunes mais vraiment jeunes on dirait vraiment des 17-18 ans quoi. Euh, j'aime pas du tout. Moi, franchement, j'aime des motos chics, donc je sens que la CB Miller ne va pas me plaire. À moins qu'ils nous sortent vraiment un design très très beau, mais vraiment comme la BMW S-Miller. Euh, là d'accord, là je signe, même si c'est futuriste et tout ça, d'accord, mais c'est du futuriste chic du futuriste beau, mais si c'est un truc à la con euh, mal foutu, mal branlé ou, ou en repompant des designs actuels comme fait la Hornet, euh, franchement ils peuvent la garder tout de suite, c'est pour ça qu'honnêtement je vais garder la mienne, c'est une valeur sûre et je peux vous dire moi que dans les années à venir, elle va prendre de la valeur parce que déjà elle sera plus produite la mienne à coup sûr, et aussi une moto aussi chic comme ça, vous ne retrouverez plus dans le catalogue de chez Honda. C'est pour ça que je garderai toujours la mienne et je vais bien la bichonner. Et là, je vais m'arrêter pour mon aisance avec les prix bien bien chers. Et je me prendrai la Ténéré 700 en plus. Bon, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Là, j'ai bien me faire assassiner les prix. Regardez ça, 1,83 le diesel, 1,55 le, le super. Putain, et après on dit que les prix ont baissé du carburant. Ça fait plaisir. Bon, allez, ciao.